Bonjour à tous, c'était Tar Prévoyant. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle parce que c'est la première de la chaîne. Parce qu'on se retrouve pour les 1 an de la chaîne. <applaudissements> Fou l'ambiance. Euh, donc voilà, 1 an de la chaîne. Euh, donc je voulais tous vous remercier bah, d'être là, de me suivre. Hein, parce que la première vidéo qui a été publiée sur la chaîne, c'était le 19 septembre 2020. Et là, nous sommes le 19 septembre 2021. Et un an plus tard, qu'est-ce qu'il y a eu Eh bien, il y a quasiment eu 100 vidéos sur la chaîne. Hein. J'étais parti sur une base de deux vidéos par semaine. Donc, je m'y suis plutôt tenu. Même si sur la fin, on était plutôt sur une vidéo par semaine. Euh, et également, euh, 379 abonnés. Franchement, merci à tous. 379, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui suivent. Même si on n'a pas non plus 300 vidéos, euh, 300 vues sur chaque vidéo et bon c'est quand même bien, il y en a un petit peu pour tous les goûts donc comme euh, vous l'avez vu depuis le début de cette chaîne j'avais parlé de peut-être appeler cette chaîne Priepeur France ou euh, euh, Priepeur, enfin des choses hein, un petit peu avec la préparation tout ça finalement on est resté sur quelque chose d'assez large, hein, en tétard prévoyant <rire> donc pour l'instant je vais garder ce nom de chaîne même si euh, ce n'est pas fixe, hein, euh, pour l'instant, là, je fixe euh, l'objectif d'aller sur les 1000 abonnés. Ce qui serait vraiment très sympa d'arriver à ce chiffre-là euh, pour la deuxième année. Ou même avant, <rire> idéalement, ce serait vraiment le mieux. Donc voilà, je vais vous mettre un petit peu quelques chiffres. En gros, sur la chaîne, on a euh, certains gros types de contenus qui ont plutôt fonctionné. Donc tout ce qui est attenant euh, à l'effondrement au sac d'évacuation, euh, et plus récemment, euh, les réserves alimentaires, ou caves comme j'ai pu faire. Donc c'est une des dernières vidéos qui est sortie sur la chaîne, au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, où euh, je vous ai fait une petite présentation, euh, pendant une demi-heure à peu près, de... Voilà, de réserve alimentaire de conserve que j'avais sur les étagères et tout, dans la cave, tout ça. Euh, D'ailleurs, on se retrouve dans un nouveau décor, hein, comme vous le voyez. <rire> Ni en extérieur, parce que la météo est très mauvaise. Donc, on fait ça dans le grenier, on profite. Nouvelle étape. Nouvelle étape. Donc voilà, c'était principalement le sac d'évacuation, donc le méga, méga sac d'évacuation 72 heures que j'avais fait, qui était extrêmement lourd, donc il y avait eu beaucoup de commentaires sur ça, et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui commentent toutes mes vidéos, qui me disent le positif, le négatif, certaines qui sont plus intéressées par tel contenu ou autre, donc c'est vraiment très sympa à vous de me parler de, voilà, de vos expériences, et un petit peu tous vos retours sur ça. Ensuite, on a le nucléaire en cas d'effondrement, qui est une vidéo qui a eu énormément de débats, autant de ceux qui, euh, comment dire, euh, ceux avec qui j'avais pu euh, euh, écrire cette vidéo et qui m'ont beaucoup aidé donc par mail et autres, où j'avais justement eu un maximum d'informations, et d'autres qui se disaient aussi avoir beaucoup d'informations, mais qu'il fallait si j'étais dans le faux. Donc un moment sur ça en termes de nucléaire, je n'en parlerai plus sur la chaîne, je pense. Alors on va éviter le sujet parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et complet. Euh, et euh, voilà, c'est pas mon, mon créneau principal, donc à l'occasion si jamais vous voulez en discuter bah, n'hésitez pas dans les commentaires de certaines vidéos que j'ai pu déjà faire, ou alors par mail, hein. à chaque fin de mes vidéos vous avez le, mon adresse mail pro, où vous pouvez envoyer euh, voilà, des questions ou autre, n'hésitez pas j'ai déjà répondu à certaines personnes, donc dans ce sens là, ça peut très bien se faire ensuite, le donc, donc, qui fait partie de stop top 3 toujours, on a quelque chose d'assez euh loufoque si on peut dire, parce que c'est pas une vidéo euh, extra, je pensais même faire à peine 200 vues dessus, euh, mais c'était le test d'une ceinture tactique que j'avais voulu, euh, voilà, que je voulais voir finalement, bon pas exceptionnel, hein, les ceintures lambda font très bien le de taf, hein, des choses euh, juste à, à sangle ou autre avec des trous et tout, donc euh, je vous conseille pas forcément ça, mais au cas où vous aurez évidemment les vidéos en description ou avec les fiches euh, juste là et euh, et du coup, à la suite de ça, on a toujours les premières vidéos sur les sacs d'évacuation que j'avais fait, donc la 1 sur 1 et la 2 sur 2 où c'était filmé à la verticale, un peu en mode balé couille parce qu'on était au début de la chaîne et que j'avais pas envie de me prendre la tête euh, Donc voilà, sur tout ça, 379 abonnés 379 si je le prononce bien aussi euh, Donc voilà, bah en tout cas, vraiment merci beaucoup C'est vraiment très plaisant j'avais un objectif au moins d'avoir 364 ou 365 abonnés pour que ça fasse entre guillemets euh, un abonné par jour pendant un an. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Euh, malheureusement, il euh, y a pas mal de personnes, enfin pas mal, peut-être ça se compte en une dizaine de personnes. Euh, mais qui se sont abonnés et désabonnés ou d'autres qui se sont désabonnés quand j'avais moins de 100 abonnés. Donc autant vous dire que ça fait, euh, pour certains, ça, ça fait peut-être peanuts. Mais honnêtement, ça fait un énorme écart de passer de 85 abonnés à 80 d'un coup. Ou à 86, 85, 87, 84. Et, et des fois, ça faisait vraiment comme ça. Donc, si vous voulez, si vous vous abonnez, restez abonné. Parce que, bon, au pire, désactivez les notifications. Si vous ne voulez pas voir mes vidéos, mais toujours me soutenir avec un nombre d'abonnés en, en, en constante augmentation. Euh, mais voilà. Soit vous vous abonnez, soit vous vous abonnez pas. Mais faites pas l'un puis l'autre. C'est vraiment pas cool. Donc euh, voilà. Comme beaucoup de vidéastes et de créateurs de contenu vous disent que le fait de s'abonner, ça compte pas pour beaucoup. Mais c'est quand même bien de le faire, donc n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Mais si vous vous abonnez, restez abonné et ne faites pas un aller-retour, parce que ça vaut vraiment pas le coup. Et c'est assez embêtant, j'allais dire au niveau des statistiques, mais même pas, parce que de toute manière, je gagne rien avec mes vidéos actuellement. Je fais ça pour le plaisir, pour partager mon expérience, mon retour. Euh, et si jamais mes vidéos vous plaisent pas, bah, n'hésitez pas également à le dire en commentaire euh, et potentiellement à vous-même faire une vidéo en me taguant ou en m'envoyant le lien sur YouTube je pourrais y répondre avec plaisir euh, et également si jamais, donc vous êtes, moi je suis plutôt dans la région Auvergne-Rhône-Alpes hein, côté de la Savoie si jamais euh, vous voulez également faire des vidéos en commun, si vous voulez vous lancer sur une chaîne vous avez déjà une chaîne et que vous, parlez, que vous voulez parler de certains sujets que j'ai pu aborder dans mes vidéos ou même axé plus bivouac, rando ou autre euh, n'hésitez pas euh, franchement parce que ça peut être très cool de rencontrer des abonnés ou de futurs abonnés ou de, voilà, de, de se faire un petit peu des partages d'échanges sur tout ça d'ailleurs ça se fera peut-être euh, sur cette euh, année fin année 2021-2022 euh, j'ai quelques contacts sur ça euh, et également je vais terminer avec juste des petits partenariats qui ont été faits avec certaines marques, alors actuellement il y en a eu juste une qui a été faite avec un masque pour les yeux, donc vous avez la vidéo qui, est, qui date d'il n'y a même pas un mois sur la chaîne. Il y en aura également euh, un autre de partenariat avec une chaîne, même si je ne gagne rien, c'est juste le produit qui me l'offre. Euh, mais euh, où on va parler de prompteur, parce que comme vous l'avez peut-être vu ou pas, <rire> il y a longtemps j'avais fait une vidéo où je m'étais servi d'un prompteur sur l'ordinateur pour euh, parler justement de, du résumé du livre de « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servine et Raphaël Steven. Euh, où justement j'avais fait tout mon résumé et je le faisais en vocal comme ça pour un enregistrement de vidéos. Et je vous en avais un petit peu parlé sur la chaîne. Euh, donc on aura euh, prochainement, du coup sur la chaîne je vous la mets, en avant première, <rire> vous aurez prochainement euh, un unboxing d'un produit et également une vidéo en lien avec une question fondamentale et plutôt actuelle en époque avec le réchauffement climatique et, et tout ça, tous ces sujets là, qui est de savoir pourquoi est-ce que la Terre se reverdit. Donc c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, mais j'avais envie d'utiliser un prompteur. Ça aurait été sympa pour justement le faire, parce que sinon la vidéo est assez longue. Donc j'utiliserai ce prompteur que vous verrez ici en vidéo en unboxing prochainement. Et également euh, donc la vidéo de la Terre sur le Verdi. Vous aurez euh, l'un puis l'autre, on, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, vous aurez toutes ces vidéos-là et quelques autres vidéos un petit peu... Euh accès euh, potager euh, projet séquoia tout ça parce que ça n'avance pas tellement et ça me dérange assez mais voilà je vous fais toujours un, un petit retour un petit suivi sur tout ça euh, donc j'espère que cette vidéo sur les 1 an de la chaîne vous aura plu euh, peut-être que pour les 2 ans il y aura quelqu'un avec moi et nous serions 2 ou 3 au suivant les années comment ça évolue euh, bah merci encore euh, et puis euh, bah une prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Têtard Prévaillant over